Bien, salut à toutes et à tous, à même compagnie, les 16h J'espère que vous allez tous très bien Les amis, pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sur Euro 3 Simulator 2, bien sûr Grand tuto, bien. Avec mon DAF, troisième vidéo avec ce nouveau camion Merci beaucoup pour vos commentaires d'ailleurs Ça fait plaisir, je suis content de voir que, que ça vous plaît Que ce camion vous plaît et d'ailleurs, bien sûr, on va le customiser au fur et à mesure de l'aventure, quand on aura plus d'argent, surtout plus de niveau. Aujourd'hui, les amis, on est du côté, vous le voyez sur le GPS, juste là, de Montmorillon. Voilà, on est à Montmorillon, au bord de la mer. On est au nord de la map de Grand Utopia, et vous l'aurez compris peut-être. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer... Monsieur... Monsieur, vous allez foutre le bordel dans la circulation, je vous le dis. On va s'attaquer à Utopia, cette partie de la carte... Ou plutôt, dirais-je même, cet add-on. Alors, je le rappelle, hein, MyGotopia c'est un add-on. Donc, un supplément à Grand Utopia qui est payant. Qui est donc destiné au, au Patreon, ceux qui soutiennent financièrement euh, MyGodness. My Et c'est vrai, d'ailleurs, à juste titre, j'avais oublié un détail dans la précédente vidéo. Euh, vous aviez raison. Euh... Alors... <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> Ok. <rire> Pourquoi pas Bon c'est des choses qui arrivent hein. C'est assez courant par ici euh... <rire> Mais Oh là là oh, oh mon dieu Ah ouais non mais là c'est trop Mais si les bus ne savent pas euh... si les bus ne savent pas conduire Je vais être en retard je vais rater ma livraison Je vous jure c'est pas une blague hein. Je vais rater ma livraison En plus il marquent même pas les stops Non mais c'est quoi ces histoires Qu'est-ce que c'est que ces histoires Bref oui il y a euh... Alors il y a Akokan Island Il y aura euh... donc il y a Mygotopia euh... Et il y aura un une troisième, troisième add-on en Angleterre. Et tout ça c'est pour les Patreons Mais j'avais oublié un détail. Il y a également la Patreon Island. Donc qui est une île également pour les euh, membres Patreon. Donc même moi, je n'y ai pas accès pour le coup. Donc euh, encore heureux d'ailleurs. Voilà, on va euh, sur la droite. Pas du tout. Voilà, je me suis trompé. Ah, je suis nouveau ici. Hein. C'est la première fois que je viens ici, je, je ne connais pas. Hein. Là, je dois passer pour un gros débile. Euh, je vais me permettre un petit sens inverse. De toute façon, il n'y a personne. On n'est pas en heure de pointe. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop Je vais chercher euh, ma livraison Et donc on va aller donc sur euh, euh, MyGotopia Donc euh, si vous ne connaissez pas Et euh, eh bien vous allez euh, découvrir euh, Sur cette vidéo Et de toute façon je vais un petit peu vous expliquer ce que c'est J'espère que ma livraison est encore là Ah oh, c'est bon elle est encore là Donc aujourd'hui on transporte 14 tonnes de bovins Et l'offre expire dans une minute hein. L'offre expire dans une minute On a quand même eu chaud Et on va aller à Liberty Bay Donc en gros vous voyez C'est cette partie de la map On a Grand Utopia ici On a Akokan Island là Donc ça c'est totalement gratuit Ça c'est donc pour les euh, membres Qui soutiennent financièrement Là ça va être un futur add-on Oh c'est écrit Royaume-Uni Il a écrit Royaume-Uni Je l'avais même pas vu je l'avais même pas vu mais c'est bien écrit Royaume-Uni, voilà incroyable, bon bah on le sait euh, Et il y a un grand pont qui va relier ici, hein, on le sait, on, on l'a vu les gars, on l'a vu Et là on a Madgotopia, donc pareil avec Liberty Bay comme destination Allez, destination Eurovision, rien à voir, maintenant il faut qu'on trouve notre cargaison Parce que c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau Alors On va, on va faire comme les, les bons français, on va rouler à droite, donc on va faire le tour par là on va bien voir si on trouve notre cargaison. Ça me laisse le temps de boire mon café que j'ai laissé sur le tableau de bord. Ah, Fait du bien, petit café chaud du matin, ça fait toujours plaisir. Alors Medina. Hmm. Ok, je vois les plots. Ils m'ont mis les plots. C'est super sympa. Ça c'est parfait. Bon, j'ai, je vous écoutez. Hein, j'ai enlevé mes, mes feux de croisement. Hein. Regardez hop là j'ai les feux de croisement Éteint et là les feux de position, les feux de jour Voilà je vous ai écouté Mais en fait je vous explique pour ceux qui ne savent pas pourquoi Je mettais tout le temps les feux de croisement Allez recule fais un effort Il veut pas reculer Ah merde parce que je suis, j'ai switché Ok non j'étais en Vous savez pourquoi ça marchait pas Parce que j'étais en mode palette En mode séquentiel voilà et J'ai suché sur le bouton sans faire exprès en voulant mettre les warnings Bref qu'est-ce que je disais Oui, bah, Si je faisais ça pour, pourquoi je me mettais en feu de croisement C'est parce qu'à chaque fois je me pétais des amendes Parce que sur le jeu c'est très mal fait Au bout d'un moment tu vois pas qu'il fait sombre à partir d'une certaine heure il faut mettre les lumières du jour Sinon t'as des amendes. donc ça me faisait chier Donc euh, je mettais toujours les feux de croisement De toute façon, toute façon voilà Allez mais bon maintenant c'est chose faite J'ai enlevé Enfin euh, j'ai les, les feux de, de position Voilà on a donc nos, nos petites vaches Nos bovins à l'arrière de ce camion. Donc là, ce qui va se passer, bien sûr, c'est qu'on va adopter une conduite souple. On va rouler vraiment bien comme il faut, comme, comme des chefs, hein, finalement, comme d'habitude, finalement, comme à, mon, comme à mon habitude, voilà. Mais on va rouler vraiment tranquillement parce qu'on transporte des vaches. Et franchement, euh, voilà, ce sont des animaux, les pauvres, ils doivent être déjà stressés. Je déteste ça, ce genre de, ce genre de transit. C'est quelque chose que je déteste, mais en même temps, bah voilà quoi, tu. Voilà, pour transférer des vaches d'un endroit à l'autre, bah tu peux pas les mettre dans ta Peugeot, quoi. Donc. <rire> Donc voilà, on va rouler tranquillement. Dans tous les cas on va prendre le ferry directement. J'espère que bon normalement dans le, dans, dans le ferry je veux dire euh, bah attends on va prendre le ferry avec des vaches. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste <rire> Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est plausible dans la vraie vie Je me le demande. On va transférer des vaches d'un pays d'un autre. Ah remarque. Bon. Il doit y avoir une grande sécurité dans tout ça en plus. Hein. Hop. Donc on va repasser par ici, magnifique. Euh, comment on prend le ferry Ah, faut que je prenne ces rangées-là. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et là, je vais pouvoir prendre par ici. Nickel. Alors, j'ai cru que je m'étais encore trompé de, de chemin et tout, mais en fait, c'est bon. Tout va bien. La voie est libre. Pas grand monde pour le moment. On est à l'avance, donc ça, c'est parfait. Hop. Ah il y a déjà quand même quelques véhicules là qui sont dans le dans le ferry Il y a la concurrence là et Lines. Hop Il n'y a, la... a pas les L7C Fox ici non Il n'y a, a pas M Company non plus Putain Personne ne nous représente ici hein. c'est un truc de ouf Allez direction Liberty The Bay Et pas Liberty City c'est dans GTA ça Liberty City let's go Hop, allez c'est bon, on a fait un petit peu tourner le, le camion, le trajet était assez rapide de toute façon On est tout bon pour repartir, les vaches vont bien Les vaches vont bien, on est parti directement, donc on roule toujours à droite bien sûr On n'est pas en Angleterre les amis, on est un petit peu, si je puis dire, aux états unis à peu près En tout cas, c est, c est, je, je, je rappelle à chaque fois, je réexplique, mais c'est un peu l'imaginaire donc de My Godness Tout simplement, bah, il se fait plaisir hein, tout simplement il y a des. Vous euh, allez voir, on va se croire un peu aux States. Mais en même temps, c'est pas les États-Unis, bien évidemment. Allez, on est parti. Ça faisait longtemps que je suis pas venu ici. Hein. Ça faisait vraiment très longtemps que je suis pas allé sur MyGotopia. Et d'ailleurs, j'y suis pas allé très souvent sur MyGotopia, pour être très honnête avec vous. J'y suis pas allé très souvent euh, sur les autres vidéos. Euh. Donc, euh, et puis ça, ça, ça a bien avancé un peu, je crois. MyGotopia, en vrai. Il y a eu des, des nouvelles routes qui ont été faites, etc. Donc, euh, c'est donc plutôt pas mal en vrai, hein. Hop, hey, j'adopte une conduite très très souple. Vous savez, pour... là je me sens vraiment bien parce que je sais que je vais rouler très RP. Je peux pas m'en empêcher. Je transporte de la vie humaine. Enfin non, c'est pas des humains du coup. Bah si, des vaches. Ah, bah non, des vaches, c'est pas des humains. Je transporte des êtres vivants. Voilà, je me disais bien qu'il y avait une couille dans ce que je racontais. <rire> je transporte des êtres vivants. Je me sens obligé de devoir rouler. Euh, tu vois, quand je transporte des palettes ou quand je transporte, ah foutre moi je roule n'importe comment. Enfin, je veux dire, c'est pas grave si je fais des bêtises. Là. Je me sens responsable Là je me sens responsable de De, de, ce, de ce trajet Donc je vais vraiment faire gaffe Et franchement prenez-en euh, prenez euh, plein la vue Parce que les paysages sont vraiment magnifiques hein. Je tiens vraiment à, à vous le dire On vérifie mes papiers J'en profite pour ouvrir un peu les fenêtres Tout est en ordre nickel. Vraiment prenez-en euh, Prenez-en plein la vue Parce que ça va être ultra kiffant Ultra kiffant Allez Liberty Bay Oh mais c'est qu'il y a un bouchon dans le sens inverse Oh le malheur Oh j'aurais pas aimé être là J'aurais pas aimé être là Et d'ailleurs pour la petite anecdote me semble-t-il qu Que à l'époque que j'avais découvert Mygotopia, ma toute première vidéo Et justement ce, ce... Où on était passé par cette route là à cette époque là je devais avoir Mes lunettes euh, Gunnar, voilà c'était la petite anecdote hein. Parce que ça me faisait une chouette tête Parce que j'avais une tête un petit peu d'enfant Et ça ne m'allait pas trop Mais bon c'est très important de se protéger les yeux Donc voilà Ok donc là directement on va pouvoir s'arrêter à gauche Je vous rassure on va faire une deuxième livraison hein. On va pas se contenter euh, de cette mission là C'est un petit peu exagéré Bien au contraire On va en profiter là on va un petit peu rouler sur, sur Mygotopia. Alors là par contre un peu compliqué cette intersection En plus il me laisse passer Le problème c'est que les autres vont vouloir s'engager derrière Merci monsieur Et là c'est bon J'attends. Ah mais c'est parce qu'il y a un bouchon mais fallait prévenir ça. fallait prévenir. Ok. Alors les feux. Regardez-moi les feux, comment c'est trop stylé. Vous voyez, c'est... En gros, c'est vraiment le plaisir de My Goodness, C'est totalement son imaginaire, quoi. C'est totalement son imaginaire. Hop, on va s'arrêter ici. Juste derrière le passage Python. J'imagine que aux Etats-Unis, c'est un peu pareil. C'est vraiment chouette. J'en profite. On en prend plein les, plein les yeux. Moi, j'en prends plein la gorge avec mon café. Hum... Non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ça m'avait manqué, et je suis content de pouvoir en profiter avec euh, la full qualité, de pouvoir vous faire partager ça en full qualité, full fluidité. Et euh, voilà, c'est que du que du bonheur. Il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Alors j'ai rajouté un nouveau mode. J'ai remis de nouveau le Real Traffic Down City Time, un mode classique mais que j'avais enlevé, enfin que j'avais pas mis sur ce profil. Alors il s'agirait juste de respecter le code de la route, messieurs dames. Moi j'étais vert depuis tout à l'heure. Hein. Et du coup bah il y a beaucoup de monde Donc c'est vraiment super sympa Il a dû serrer les fesses le mec dans la voiture là Il s'était bien calculé vous inquiétez pas Je vais essayer de penser à mettre la liste des mods Que j'utilise dans la description ok Vous pouvez compter sur moi en description Ceux qui demandent mes mods je vais tous les mettre Tous tous tous parce que là j'en ai euh, J'en ai remis pas mal Donc euh, voilà comme ça vous, vous aurez vraiment la liste des mods Comptez sur moi et si j'ai pas mis la liste des mods Vous aurez le droit de me taper Mais normalement je l'aurais mis la liste des mods Parce que je suis quelqu'un d'assez sérieux Allez on va faire maintenant la petite manœuvre. Euh, pff, alors pff, Les pauvres vaches mais ça n'a pas de sens De les mettre non, Attends mais c'est trop bizarre Regardez où c'est que je les livre Merde le frein de parking Attendez mais je transporte des vaches On est bien d'accord que je transporte des vaches Totalement je transporte des vaches Et regardez dans quel entrepôt je les emmène Ce n'est pas possible Donc je ne vais pas les mettre dans le hangar On, on va s'imaginer qu'on est dans une ferme ou je sais pas quoi En fait c'est une usine de, de torture c'est ça moi, je les mets ici, hein. je ne vais pas les mettre contre le, contre le machin Ils vont pas euh, se faire déporter avec des, des chariots élévateurs, frère, c'est quoi ce délire Hop, voilà, on va les mettre là, c'est très bien Ah, j'ai foiré ma, ma manœuvre, il faut que je recule un peu Voilà, ni vu ni connu Et on est plutôt pas mal, les amis, voilà Allez, de retour, les amis, donc ça y est, ma cargaison euh, vient d'être euh, tout simplement euh, chargée Voilà, j'ai fait une petite, euh, une petite pause tranquillement à l'entrepôt On va quitter Liberty B donc euh, à vide totalement et on va aller se rendre euh, juste ici, donc on est donc à Liberty Bay euh, par ici. On va prendre la route là et on va aller chez les vaches ici. Euh, donc euh, voilà, on, on reste dans le même réseau, dans le même thème bien sûr. Ça a l'air d'être un, un endroit très bovin par ici. On va aller à cette entreprise parce que on m'a promis des livraisons par là-bas qui pourraient être assez sympas. Euh, donc euh, je vais tout simplement euh, y aller. Allez, j'ai terminé mon café tranquillement. Et on est parti du coup... Pour cette nouvelle route Donc là c'est vraiment pas mal en plus parce qu'on n'a pas de remorque Donc là on va pouvoir vraiment pétarader Bon c'est limité 70 hein. C'est limité 70 mais quand même Welcome to my gotopia Voilà bienvenue Bienvenue chez nous Bienvenue chez vous Comme dit tout sera en description hein. Pour ceux que ça intéresse, euh, cette fois-ci euh, à chaque fois je mets juste en fait Grandutopia.fr donc le site internet de Grandutopia euh, Parce que bah, en fait c'est ultra simple Ah oui c'est limité à 100 là c'est vraiment cool On va pouvoir en profiter euh, ouais c'est vraiment super simple hein, le site hein. Vous allez voir, euh, ceux qui osent pas grandutopia.fr, il y a vraiment tout hein. Vous avez euh, les explications, euh, le lien de téléchargement euh, Vous avez tout tout tout euh, Même des petites astuces euh, pour justement allouer plus de RAM euh, à Truck Pour éviter que, que votre jeu plante etc Donc vraiment plein de, plein de petites choses comme ça N'hésitez pas à aller faire un tour C'est euh, toujours sympa Alors prêtez pas attention à mon compteur qui, euh, qui frôle quand même les 100 km h euh, Voilà, je vais pas vous mentir C'est une hallucination collective hein, bien évidemment Oh Pas du tout. J'ai cru que c'était une remorque M Company. J'avoue, je suis un peu déçu. <rire> je croyais que c'était une remorque rose. Et en fait, elle était bien rouge, hein, tout simplement. Que du plaisir, hein. que du plaisir par ici. Donc voilà, on profite des paysages, regardez les montagnes qui apparaissent au fur et à mesure. On est vraiment sur American Truck, là, pour le coup, avec la bande du milieu qui fait très... qui fait très route, route 66. <rire> Et là, nous avons, bien sûr, « Reduce speed hell. ça veut dire réduire la vitesse, bien sûr. Alors, pourquoi Je ne sais pas. Peut-être parce qu'une intersection arrive. Ah, tout simplement, un carrefour, là, avec des habitations, ici. Oh, ça vaudrait le coup d'œil d'y aller. Ça vaudrait le coup d'œil d'y aller une prochaine fois, parce qu'à mon avis... Oh, purée, j'avais pas anticipé ici, là. Ça vaudrait le coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe Ok, c'est vraiment... Oh, j'ai glissé Oh purée j'ai pa patiné Incroyable J'ai patiné Alors on rigole on s'en fout parce que j'ai pas de, de remords Qu'il y avait rien de dramatique mais Et puis j'étais à faible vitesse quand j'ai patiné Et vraiment ça mériterait le coup d'œil. Bon j'ai pas de livraison en attente hein. Donc on va en profiter C'est pas interdit au camion Oh là là regardez comme c'est chouette Ouh nouveau passage Carte mise à jour Ah c'est génial vous savez c'est les voilà les petits pointillés sur le GPS Justement des petites cartes euh, des, petites, euh, des petites parties de la map qui sont cachées Oh c'est chouette Oh ça vaudrait le coup Là voilà, là j'aimerais bien habiter ici Pour... En plus il y, y a du sapin juste en face Moi j'adore le sapin Là il ferait bon vivre d'habiter là hein. Oh là là là. Bon, je suis pas sûr que Ah voilà là c'était la route justement que j'avais vue Je suis pas sûr que je suis autorisé de faire ça Mais je m'en fiche Oh là là c'est vraiment chouette hein pour le coup. Oh, oh c'est vraiment chouette. Oh c'est beau ça. Ça c'est vraiment beau. Oh, c'est euh, pour mon petit plaisir personnel hein, que, que je fais ça. Là ça passera pas. Hop, la petite marche arrière. Fais attention d'écraser personne, manquerait plus que.. Oh non on va se retrouver bloqué comme des. Comme des débiles. J'espère que ça vous plaît un petit peu là, parce qu'on fait un peu les touristes. Hein. On fait un peu les touristes. Ça va où à droite là finalement je serais bien tenté d'y aller, le problème c'est que... Bah voilà, c'est que je vais me retrouver bloqué comme un débile Et euh, ils ont l'air... Ah oui, non, mais là, a... là c'est littéralement bloqué Là Là c'est littéralement bloqué on... eh, vous savez quoi Hop On va rester ici, je vais mettre les, les warnings Et on va aller chercher une baguette de pain On va aller voir à pied ce qui se passe là-bas Alors attendez, je vais courir un petit peu pour aller plus vite On fait les vrais touristes, hein. on va voir ce qui se passe par là-bas Oh Oh là là, oh là, là qu'est-ce qui se passe Ok, c'est au niveau d'intersection. Oh là là. Oh mon dieu. D'accord. Ah, ouais, il fait vachement bon vivre ici. Parce que le problème, c'est que là. Ah, ouais, d'accord. Ah, mais c'est un rond-point, putain. Ah, mais c'est un, un clin d'œil à GTA San Andreas. Enfin, même à GTA V, Los Santos. Regardez-moi ça. Oui, alors je vole. Hein, ça y est, j'ai je, un jetpack. Mais what Ah, non, mais là, y a rien qui va. Y a rien qui va dans cette intersection. Et du coup, toute la circulation est bloquée. C'est excellent. C'est excellent Bon bah voilà bah c'est très bien Bah c'était chouette mais j'aime bien cet endroit Hop on rentre dans le camion de nouveau Ni vu ni connu j'aime bien cet endroit euh, Bon on va se frayer un chemin vous inquiétez pas Hop ça va pas être un problème On redémarre Merde chaque fois j'oublie d'enlever le frein de parking hein. Ça c'est quelque chose que tu peux pas vraiment oublier dans la vraie vie normalement Hop Alors je pourrais Oh c'est chouette là je pourrais rouler sur le trottoir mais enfin On est quand même pas On est quand même pas des sauvages Bon, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix les amis de devoir... Euh... Bah, de devoir faire le, le sauvage en fait. Bon, y a pas de police ici de toute façon. Hein. Hop, hop, hop, hop. Et là, je suis en train d'abîmer totalement le bitume. My goodness, j'espère que tu m'en veux pas. J'espère que les habitants de la ville euh, sauront quoi faire. Hop, excusez-moi madame. Je ne fais que passer. Là, normalement... Voilà, nickel, Alors regardez comme je fais ça bien Je fais ça super bien Nickel Bon là dans la vraie vie t'es censé t'écarter toi madame hein. Hop Là normalement ça passe aussi Nickel Oh j'avais pas vu le panneau <rire> Non Oh j'ai réussi à m'en sortir J'ai réussi à m'en sortir les amis Bon mon camion Va falloir lui réparer quelques plastiques <rire> Mais c'est vraiment rien de grave Bon c'est cool ça fait plaisir Bon je vais continuer ma phrase Je disais voilà on a le, on a le transport M compagnie hein. Hop c'est pas, pas un souci. Mais j'aimerais trop avoir voilà une, une maison Une habitation Ah merde faut que je désactive le Voilà c'est bon Ah, On peut pas faire ça en roulant je crois mais Ok, euh, ouais, j'aimerais trop avoir une, une maison. Et c'est vrai qu'ici c'était chouette, mais comme je suis plus à coca Island, en fait, je sais pas. Donc pour le moment, je, on va oublier cette idée. Et dès que je suis sûr d'avoir un coup de cœur, et eh ben, je vais faire une demande à My Godness voir si c'est possible d'avoir à euh, quelque part genre ma maison. Parce que pour être honnête avec vous, j'ai pas encore vu vos commentaires sur la toute dernière vidéo de Eurotruck Par contre, j'ai vu celle sur l'avant dernière, donc la Saint-Valentin. Et donc je sais pas si vous êtes chaud à ce que j'achète une voiture. Et si tel est le cas, mais là on va partir carrément dans une aventure RP Je vais avoir une maison, une voiture Je vais aller au boulot en camion, etc Enfin vous voyez ce que je veux dire Ah oui, alors on a Clarion River, Clarion River Donc la rivière de Clavion Attends, on va y aller Désolé monsieur, mais on va profiter que le camion me fasse de l'ombre Hop Et on y va direct Ah bah ça tombe bien, il tournait en plus Ouais mais le bouchon mon pote oh, oh le bouchon Bon comme dit, je vous mettrai en description tous les mods Parce que c'est super intéressant ça rajoute vraiment une autre dimension au jeu. Ok, on est arrivé donc à la ferme pour voir un petit peu s'il y a des livraisons de proposer. Déjà, je vois des remorques. Je vois des remorques qui sont prêtes donc c'est plutôt pas mal. Et là, on a des vaches. Alors voilà, c'est des vaches. Tu vois, c'est là que j'aurais dû livrer les vaches dans, dans la précédente livraison. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on euh, n'a pas fait faire livrer ici. Alors j'espère que les vaches n'ont pas été utilisées à des fins d'abattoir de, de, de, de, de, de un peu bizarres. Mais là, en tout cas, on est dans une vraie ferme. Et regardez, les vaches, elles kiffent leur vie. Oh, nickel. Nickel. Nickel, nickel, nickel. En plus, on peut changer euh, la remorque. Mais je crois que ça ne change pas grand-chose. Donc, on va rester sur la classique. C'est un, euh, un fourgon classique. On va transporter du lait. Donc, ça y est, 20 tonnes de lait. Donc, de là où nous sommes, à la ferme, jusqu'à Bad Water. Donc, on continue notre épopée. Sur euh, MyGotopia Et oui en effet c'est quand même de plus en plus grand hein. je, je confirme par rapport euh, au début C'est quand même de plus en plus grand hein, Puisqu'on a de la nouvelle route ici Et ça monte encore là-haut là-haut là-haut Ah oui Polsboro, mais j'étais même pas au courant J'étais mais c'est tout nouveau ça oh, Je veux y aller dans le prochain épisode Je veux aller à Paulsboro je ne connais pas du tout cet endroit, je n'ai jamais pris cette route je vous assure parce que, souvenez-vous Badwater, alors je ne vais pas vous spoil, vous allez le voir par vous-même Badwater c'est une très belle ville qui dit Badwater dit Water qui dit Eau dit Cascade, vous connaissez, c'est super magnifique, bref, donc c'est vraiment euh, vraiment du feu de tonnerre donc j'ai hâte de voir par la suite, et notre marque elle est juste là, elle est juste prête hop, j'ai bien fait d'être venu euh, à la ferme, ils sont super sympas ici en tout cas, je suis content c'est une, euh, voilà, les gens sont très sympas par là donc je pense qu'on aura de quoi faire beaucoup de, beaucoup de choses pour eux par ici Si vous êtes, si êtes chaud les amis en commentaire Hop là Bon prochain épisode je mettrai l'attelage avancé d'ailleurs hein, Comme vous l'aviez suggéré Mais là regardez pour vous montrer quand même à quel point je suis assez doué Là normalement je devrais être Centré Centré dans l'axe Eh sans attelage avancé Voilà d'accord et là maintenant J'attelle. Ah, c'était pas terrible. Bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Allez, on y va du coup les amis. On va se régaler. Oh la vache. Oh merde, j'ai pas regardé s'il y avait quelqu'un qui arrivait. <rire> à tout moment je tue des gens. Hein. <rire> Allez, on est reparti. Trop content en tout cas de cette vidéo, de cette expédition. Ça me fait plaisir. Euh, bah voilà j'espère que, que ça vous plaît euh, Que vous kiffez cette vidéo qui est je pense un format un peu plus long que toutes mes autres vidéos Euro Truck. Donc en fait c'est un petit peu comme à l'ancienne Souvenez-vous à l'époque mes vidéos Eurotruck elles duraient quand même pas mal de temps Donc j'espère que ça vous plaît Et euh, vraiment si c'est le cas je compte sur vous Bombardez-moi cette barre de like Hop là le panneau il y est passé Bombardez-moi cette barre de like J'ai hâte de lire vos commentaires également Et puis si vous me découvrez n'oubliez pas surtout de vous abonner Parce que c'est vrai il y a plus de viewers non abonnés que abonnés et c'est bizarre. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater et notamment euh, bah, les prochaines vidéos Euro Truck, mais également mon Let's Play sur Sons of the Forest. Je suis désolé pour cette autopromotion que je fais. Je ne vais pas en parler euh, durant cette vidéo, je vous rassure. Juste que vous sachiez, il va y avoir quand même quelques vidéos tournées à l'avance sur Euro Truck pour votre plus grand plaisir, je l'espère, pour mon plus grand plaisir également. On repasse au dessus de la Clarion River Donc il va y avoir voilà, les prochaines vidéos Eurotruck Il y en aura quand même pas mal qui seront tournées un peu à l'avance euh, Qui vont être vraiment bien sympas. Je, je, je, je n'en doute absolument pas euh, Qui vont être tournées à l'avance pour que je puisse justement Tourner mon let's play sur Sons of the Forest Sans aucun souci. Et résultat attention euh, C'est pour ça soyez bien abonnés à la chaîne et, et suivez bien de très près Parce que eh ben, il y aura des vidéos Euro Truck Qui seront mêlées à des vidéos Sons of the Forest Il y aura vraiment plusieurs vidéos par jour Qui vont arriver là cette semaine à partir donc de euh, jeudi vendredi a partir de là, il va y avoir plusieurs vidéos par jour qui vont arriver. Donc faites bien attention pour ne rien louper. Et euh, voilà, en plus c'est des vacances pour, pour pas mal d'entre vous. Pour ceux qui sont évidemment dans la scolarité, bien sûr. Bon courage pour, pour le reste. On est carrément ensemble. Voilà. Je, moi je vous le dis, hein, je vais faire des nuits blanches. Hein. Je vais faire des nuits blanches. Pareil pour les lives. Je pense qu'en fin de semaine, là, il n'y aura pas beaucoup de lives pour le coup. Parce que bah, je vais passer quand même pas mal de nuits à tourner des vidéos. Eurotruck, Sons of the Forest... Enfin bref, je vais être une machine. <rire> je vais être une machine cette fin de semaine, mais ça va être que du bonheur. J'ai trop trop hâte. J'attends ce moment depuis tellement longtemps. Donc vraiment, comptez sur moi pour vous régaler en termes de vidéos. Et comme dit, j'espère que celle-ci vous plaît. Parce que je prends un énorme malin plaisir. Et là, voilà, on est quand même sur MyGotopia Et ça fait du bien aussi de, de retourner ici. Il y a un petit aspect Canada aussi. J'avais oublié de le préciser. Vous voyez, il y a un petit côté... bah Après, c'est l'Amérique. Hein. Mais euh, il y a un petit côté, voilà, états unis euh, slash Canada... Euh, vraiment vraiment super sympa en plus avec mon magnifique camion là, euh, ambiance skin néon enfin euh, que du bonheur alors on va peut-être un peu ralentir Bon je transporte du lait donc voyez tout de suite comme je ne transporte pas de vie humaine j'en ai un petit peu plus rien à faire tout de même faut faire attention à la marchandise mais euh, hop mais quand même j'en ai un petit peu moins euh, moins à foutre <rire> mais bon ça va ça se passe bien là on va passer sous un petit tunnel avec une indication, au oh, ça a l'air de ralentir Alors je vais préférer mettre les warnings derrière Parce que ça me colle bien au cul Voilà, bon, alors on va préférer mettre les warnings C'est écrit quoi Ashrox tunnel, très bien J'ai pas eu le temps de vraiment lire Je me suis surtout concentré sur la sécurité On est pas mal, voilà Là vous voyez, faudrait que j'allume les feux de croisement Et c'est chiant à chaque fois d'y penser J'y... voilà tu vois Terrible, terrible dans la vraie vie bien sûr Enfin bon Dans la vraie vie moi mes feux ils sont automatiques remarque Donc bon bref Tout de même Quand j'étais dans ma 206 à l'époque j'y pensais évidemment Mais dans le jeu c'est pas pareil Tu penses pas forcément à mettre tes lumières parce que tu vois pas de la même façon Et ça c'est terrible hein. Moi, Vous savez ce que j'aimerais bien comme ajout Maintenant qu'ils ont mis les Les euh, comment les, euh, les, les essuie-glaces, voilà, ils ont mis les essuie-glaces automatiques Vous savez, on peut mettre niveau 1, niveau 2, niveau 3 Donc en termes de rapidité, et puis il y a le niveau automatique Qui juge en fonction de la pluie Comment elle tape sur le carreau, donc comme en vrai euh, Moi ce que j'aimerais trop C'est justement maintenant qu'ils ajoutent les feux automatiques Ce serait génial, tu vois, quand il fait nuit Les feux s'allument tout seul, quand tu passes sous un tunnel Les feux s'allument tout seul, ce serait la base Parce que dans ces camions là, on est bien d'accord, il y a des feux automatiques, non à moins que je suis une merde et qu'il n'y en a pas Dans les camions, je ne sais pas Mais il me semble il me semble que c'est comme dans une voiture, on peut mettre les feux automatiques. Donc ce serait bien dans une, une prochaine mise à jour qu'on qu qu ait ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, encore une fois, c'est quelque chose que je vous demande tous les trois mois. Mais je pense que c'est le bon moment parce qu'on arrive sur les, les. Voilà, les prochaines mises à jour vont, vont sortir. Vraiment les gars, qu'est-ce que vous attendez vous, dans le futur, par la suite Voilà, en même temps j'en profite, n'hésitez hein, pas à regarder ma dernière vidéo justement sur les dernières news de SCS Software. Euh, notamment les mise à jour de map, mais voilà, qu'est-ce que vous attendez vous, personnellement, comme ajout, comme modification, comme nouveauté sur Euro Truck Simulator 2 Je suis bien curieux de savoir. Et là, les amis, Olaf Junkman Bridge, le pont de Olaf, et là, c'est la cascade. C'est magnifique. C'est magnifique. Eh, limite, je suis même moins émerveillé que euh, sur Grand Utopia. Euh... Vous savez, il y a deux vidéos de cela, là. L'autre cascade dans la ville, elle était même presque plus impressionnante. Alors que celle-là, elle était très impressionnante au début, mais maintenant elle m'impressionne presque moins. Et pourtant, bon, c'est vraiment les chutes du Niagara. Et c'est le cas de le dire. Là, c'est vraiment les chutes du Niagara pour le coup. Ah là, on est à New York. Hein. Alors que d'habitude, le camion devant il se met à gauche, on sait pas pourquoi. Badwater, découverte. Ah, mais peut-être que je vais devoir me mettre à gauche aussi, non Non, à droite. Très bien. Il a du mal le camion là Il a du mal mais ça passe Ça passe Et on va à droite donc Badwater, downtown Voilà c'est pareil Il y a plein de, nouveaux, plein de nouveaux chemins, plein de nouvelles routes C'est vrai que quand j'y pense Je suis vraiment pas allé beaucoup sur MyGotopia. Euh, sur, ouais, sur my je suis tellement focus sur Akoka Nice Island parce que j'étais tellement excité que j'ai même plus pensé à Mygotopia et tant mieux parce que du coup moi je Je, je redécouvre de ouf. Vous peut-être que vous connaissez les nouveautés mais moi pas du tout. Bon là jusqu'ici on connaît quand même. Hein. Jusqu'ici on connaît quand même. En plus on a le feu qui passe au vert c'est absolument parfait. Alors oh, maintenant il faudrait euh, avancer. Parce que là on va se taper un feu rouge on va rien comprendre. Oh putain. Oh j'ai trop le seum Oh j'ai trop le seum. Et y'a personne non en vrai attendez Vous savez moi je suis un petit euh... Ah ouais mince Dans la vraie vie ça serait passé en vrai hein. <rire> Personne n'aurait rien vu Allez On arrive Dans ce petit magasin visiblement On va livrer du lait dans ce petit magasin Hop Ça va être assez marrant la manœuvre, je pense euh... Et en plus il me fait faire aller à gauche Ouais non on va pas déconner les gars Je suis désolé hein Je suis désolé mais là sinon je le sens pas Déjà là c'est la galère mon pote Hop Salut mec Déjà là c'est la galère, non c'est bon ça va être nickel Là au moins on se prend pas la tête Hop Parfait, j'ai touché aucun plou en plus Et je me mets là directement Bien droit à peu près Et on est plutôt pas mal Ah quel plaisir Ouais bon droit on a vu mieux mais Bon les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Bordel vraiment je compte encore une fois sur vous un maximum de likes, maximum de soutien. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Moi, je vous fais plein de bisous. Voilà, c'était M.Colo, je vous kiffe et à très très vite. Ciao tout le monde